Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième conférence de la Faculté de droit de la journée porte ouverte de l'UCLI. Euh, donc on va maintenant vous parler des euh, doubles diplômes de la Faculté de droit avec euh, Louis-Daniel moukatschi Donc ces doubles diplômes, on a une ouverture internationale et donc on voulait les, les mettre en avant euh, avec une conférence. Euh, préalablement, vous avez été euh, mon collègue sur euh, les diplômes universitaires. Donc là, on va s'attarder un peu plus sur les doubles diplômes. Alors, nous sommes aujourd'hui deux pour vous parler des doubles diplômes. Donc, mon collègue, M. Mukhaji Voilà, grand bon, merci, euh, cher Louis, euh, de me présenter très rapidement. M. Mukhaji Bendé, directeur adjoint international au sein de la faculté de droit et maître des conférences euh, en droit privé euh, à votre service ce euh, votre... matin. Par part donc Louis Berthier, donc, je suis directeur pédagogique de la faculté de droit sur le campus Alpe-Europe, sur ce nouveau campus de l'UG à Annecy. Et donc ensemble, nous allons vous parler donc, des doubles diplômes de la faculté de droit, dont certains se retrouvent sur le campus Cap Saint-Paul à Lyon et d'autres sur le campus Alpe-Europe à Annecy. Voilà, en premier lieu, parmi les double diplômes que nous proposons, euh, c'est aussi le bachelor of civil law qui est proposé à la fois sur Lyon et sur le campus euh, ancien que mon collègue euh, dirige, qui est un programme de double diplôme permettant à l'issue de la troisième année d'obtenir donc deux diplômes, qui sont des diplômes d'État, la licence de droit française, qui est présenté euh, selon le cas sur Lyon. Donc euh, en convention avec l'université Lumière Lyon 2, qui il un diplôme d'état et fera ici dans le cadre d'une convention avec l'université euh, Savoie Mont Blanc de Chambéry là aussi un diplôme d'état. Il y a double diplomation dans ce sens que le parcours du programme comprend les deux premières années en France, donc selon le cas à Annecy ou à Lyon et la troisième année qui sera, elle, passée comme une année de mobilité entièrement en Irlande auprès de la Main Road University qui est notre partenaire avec lequel nous délivrons ce, euh, ces titres. Nous vous présentons donc ici euh, très euh, schématiquement, comme vous pouvez le voir, les objectifs, les points forts, les conditions pour être admis ainsi que les opportunités et nous reviendrons sur euh, les atouts de ces programmes plus tard. rapidement. L'idée, dans le cadre de euh, cette offre de formation, c'est de permettre aux jeunes candidats bacheliers qui ont une euh, appétence particulière pour l'international, qui sont plutôt à l'aise en langue anglaise, qui ambitionnent de travailler à l'international ou avec l'international, qui envisagent même de poursuivre des études dans des programmes internationaux en France ou même dans les universités étrangère ou la langue anglaise est utilisée à ces étudiants-là, pour plusieurs raisons. Peut-être parce que déjà à la base, dès le collège ou le lycée, ils ont pu suivre un parcours de type section européenne internationale, parce qu'ils ont une aisance, comme disait tantôt particulière en langue anglaise, parce qu'ils ont séjourné en zone francophone, au contraire, parce qu'ils ont envisage de le faire pour vivre, pour travailler, pour étudier. Leur offrir une formation qui les qualifie et qui a, on le verra, plusieurs avantages, parce que, outre les connaissances de fonds en droit qui euh, seront acquises, aussi bien du côté français que du côté irlandais, autrement dit de common law, logique un peu euh, anglo-saxonne, il y a aussi les euh, opportunités, on le verra, d'autres professionnels en termes de concours, notamment concours d'avocats. Les points forts donc, c'est qu'il y a un double diplôme, une licence d'État en France et un bachelor of civil law du côté irlandais. Le programme est sélectif, ce qui fait que ça lui confère une valeur, on pourrait dire, euh, dans le monde professionnel. Ça permet de renforcer ou de forger un profil international et surtout d'être employable à échéance trois ou quatre. C'est comme nous le verrons, peut-être, dès à présent ou pendant le temps d'échange. Avec un bachelor en civil irlandais, il est d'ores et déjà possible de passer des concours pour devenir avocat en Irlande et, le cas échéant, faire connaître ce titre dans d'autres pays euh, au, au plan international. Bien entendu, puisque la langue anglaise est fortement utilisée, l'une des conditions premières, c'est de valider un test de langue ou de passer avec succès une interview, un échange avec. Une personne qui sera désignée peut que l'on s'assure que dans ce programme où la langue anglaise joue un rôle important, vous soyez à l'aise et que les conditions de votre réussite soient garanties. Les opportunités sont multiples, comme je les ai déjà évoquées, poursuite d'études ou euh, concours à passer. Donc voici schématiquement, ben, merci, oui, euh, la première année, ou première année type de licence, sur le campus de Lyon, tout au moins, comme nous l'avions dit, vous avez euh, tous les cours qui sont présentés pour les deux semestres en compétences principales, d'ouverture et transversales, avec le volume horaire en CRM et en TD, Juste pour dire que, en plus de ces éléments-là, sur charge de travail, vous aurez, pour le BCL, à Lyon, une charge de travail supplémentaire due à des modules de langue anglaise enseignés ou dans le cadre du programme de Common Law. Ou des modules spécifiques irlandais que nos collègues irlandais viendront assigner sur place à Ce Qui est donc euh, de l'enseignement à Annecy. Donc euh, la logique est exactement la même. Vous avez le programme de la licence de droit que vous voyez euh, ici euh, et donc auquel s'ajoutent euh, des cours supplémentaires. Euh, donc ce qui euh, fait un volume horaire euh, de, de cours euh, assez euh, assez important, une charge de travail euh, assez importante, on va maintenant davantage vous détailler davantage vous parler de cette organisation pédagogique Voilà, toujours sur le BCL, voilà l'organisation type sur les trois années, nous l'avions dit tout à l'heure, mon collègue et moi-même les deux premières années en France à Annecy ou Lyon, selon le campus que vous ciblerez, que vous désignerez sur Parcoursup, et une troisième année en Irlande, et si vous regardez bien le cursus tel qu'il est écrit schématiquement. Premièrement, vous suivez le cursus classique de la licence pendant les deux premières années en France, Lyon ou Annecy, en vertu des maquettes que les deux slides précédents euh, ont pu euh, décrire. Vous avez ainsi des matières fondamentales, hein, touchant à la constitution, aux obligations, aux personnes, aux administratifs, et ainsi de suite, juste à, en guise euh, d'exemplation, mais en plus, du cursus classique licence années 1 et 2, vous avez le cursus du DU Common Law qui structure le bachelor, puisqu'en ce fait sens que le bachelor comprend la licence classique, le programme du DU Common Law et tous les cours en anglais offerts dans le cadre de ce programme et qui prépare à la métro en Irlande. cest le Common Law que vous aurez à étudier et puis des modules supplémentaires qui seront délivrés, comme je l'ai évoqué tantôt, par des collègues qui viendront demain, notamment, un cours d'introduction au droit irlandais, un cours de euh, méthodologie appliquée au droit, le volet à la fois Common en général, le anglais, et un module particulier qui sera dédié à la manière dont la méthode est enseignée et pratiquée par les universitaires irlandais. Quant à la troisième année, vous serez en mobilité en Irlande, on pourra aller détailler cela avec possibilité de bénéficier d'une bourse, mobilité Erasmus sur deux semestres. C'est un avantage non négligeable. On va y revenir en session euh, de, de discussion. Et vous suivrez donc en Irlande le cursus classique du bachelor of philo Anne 3, exactement comme vos condisciples qui auront passé les deux premières années, eux, sur place en Irlande, avec le même module. Des modules obligatoires, il y en a quatre, des coefficients, je dirais donc plutôt de coefficients en termes d'ECTS, de dix ECTS par module, et quatre modules optionnels qui sont coefficientés, on pourrait dire, à cinq euh, crédits euh, européens. Le contenu est ainsi décrit, mais en plus des, euh, du programme de bachelor en civil ai irlandien de 3 que vous suivrez sur place, en Irlande, vous pourrez valider à distance éventuellement par compensation, l'année la, 3 du début comme law et vous avez des modules supplémentaires de droit français qui vous seront enseignés sur place en Irlande par des professeurs français. La logique est celle-ci, l'année 3 étant une année d'immersion totale en Irlande à étudier le programme du BCL afférencifilo-irlandais, nous n'avons pas voulu que vous soyez non plus totalement déconnectés des matières fondamentales du trois Français qui sont enseignés sur place à Annecy ou à Lyon. Et il y aura donc des collègues qui viendront de France, à Annecy ou Lyon, sur place en Irlande pour avoir des sessions d'une quinzaine d'heures sur une série de matières dont quelques-unes sont mentionnées en bas du slide, les procédures civiles, les contrats, les liens, liberté fondamentale, ainsi de suite. Nous avons, euh, outre le BCL, l'autre double diplôme, c'est le tout nouveau qui sera lancé en septembre. Rappelez-vous, le BCL est proposé en partenariat avec euh, l'Université Irlandaise, tandis que le LLB sera proposé en partenariat avec une université Anglaise basée à Londres, au cœur même de la City, en l'occurrence la City University of London. Le schéma est... Euh, on pourrait dire essentiellement identique, en ce sens que vous passerez les deux premières années à Lyon, puisque ce programme n'est proposé que sur Lyon, à suivre donc un cursus licence normale, avec un supplément, nous le verrons, euh, des cours de la maquette anglaise, qui seront enseignés en partie en distancière et en partie en présentiel par des professeurs donc, britanniques qui viendront sur place à Lyon, vous enseigner sur chaque semestre du semestre 1 de la première année au second semestre de la deuxième année, donc sur quatre semestres vous aurez par semestre quatre modules de droit anglais qui vous seront enseignés en partie en distance en partie euh, sur place à Lyon. Juste pour dire ici que l'intérêt de euh, ce programme que nous allons lancer se comprend notamment outre le fait que comme le vous obtiendrez un diplôme d'État un pays de Corneau et qui le l'Angleterre. De surcroît, dans le contexte post-Brexit, comme vous le savez, il n'y a plus de reconnaissance automatique de diplômes, de titres entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne. Donc, avoir un double diplôme, une licence d'État française et un LBOFLO et qui vendent licence anglais, vous ouvre des portes des deux côtés de la Manche et de manière générale dans le monde, aussi bien francophone qu'anglophone, pour une poursuite d'études, mais aussi pour une spécialisation ultérieure en master. La pédagogie, voilà, telle qu'elle est décrite ici en détail, avec le cursus première et deuxième année à Lyon, et les modules euh, qui seront enseignés par les collègues Anglais, et je précise aussi, euh, je ne pense pas il y a vraiment à insister, c'est que lorsque vous faites le BCL ou le LB, dans la maquette licence, vous suivrez les cours qui sont proposés en anglais nécessairement, puisqu'il y a des cours qui seront proposés de manière optionnelle en français ou en anglais. Dans votre cas, ça sera l'option anglaise qui vous sera imposée. L'idée, c'est de vous exposer au maximum à la terminologie juridique anglophone vous préparez au mieux à l'immersion totale en troisième année à mayer en Irlande pour le BCL et à Londres pour le LLB. Euh, donc maintenant je vais vous parler du, du bachelor droit management donc c'est un nouveau diplôme aussi qui a ouvert en septembre 2020 euh, l'originalité de, de ce double diplôme c'est d'avoir une ouverture international, comme pour le BCL et le LNB, euh, mais c'est aussi de mêler le droit et le management. Euh, c'est une formation euh, qui est portée par la faculté de droit et l'ESTES, euh, l'école de commerce euh, de l'UCLI. Et donc, euh, ces deux euh, facultés se sont réunies pour euh, proposer une formation unique euh, en premier cycle qui est donc de lier le droit et le management. Pourquoi est-ce que on a eu cette réunion entre la faculté de droit et l'ESDES tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on recherche de plus en plus de personnes qui disposent des deux compétences, compétences managériales et aussi compétences juridiques. Donc voilà l'objectif du diplôme, c'est de vous former en droit et en management avec une ouverture internationale. De ce double diplôme, vous obtenez donc un bachelor droit et management de l'UCLI, de la faculté de droit et de l'espèce et le bachelor of arts, law and business management, donc de Maynooth University, euh, donc qui est la même euh, université irlandaise partenaire que dans le cadre du bachelor of civil law. Euh, vous allez acquérir donc une double compétence en droit et en management, euh, vraiment l'acquisition euh, des fondamentaux de ces deux disciplines, et un autre point fort de ce double diplôme, ce sont les expériences professionnelles. On a là un double diplôme qui est professionnalisant, qui va forger votre employabilité aussi à court terme pour travailler dans le monde de l'entreprise. J'y reviendrai. Les conditions d'admission, donc un niveau de langue suffisant qu'on va étudier dans le cadre de votre dossier, tout simplement parce que vous aurez des cours en anglais, une mobilité à Mainwood University en troisième année et un entretien individuel conjoint entre un enseignant de la faculté de droit et un enseignant de l'ESDS pour comprendre votre motivation à faire ce double diplôme. Les opportunités grâce à ce double diplôme bien sûr la poursuite d'études si vous le souhaitez en France comme à l'étranger et dans le domaine du droit des affaires euh, du management ou alors euh, des masters qui sont aussi bidisciplinaires comme l'est le bachelor droit et management. Et une fois vos études terminées, vous pouvez envisager euh, de travailler donc, dans une entreprise avec une dimension internationale et euh, sur des questions euh, juridiques ou managériales. Par exemple, en étant juriste d'entreprise, faire des, des contrats ou alors travailler dans les directions des ressources humaines ou les directions financières et comptables des, euh, des entreprises. Alors, quelle est l'organisation pédagogique de ce double diplôme Déjà, il faut bien noter que ce double diplôme n'est proposé que sur le campus Alpe-Europe à Annecy. Euh, vous allez donc avoir deux ans à Annecy, euh, donc euh, sur ce nouveau campus, avec des cours de droit et de management. Donc, l'idée est d'acquérir les fondamentaux du droit et euh, les fondamentaux du management, avec une orientation vers le monde de l'entreprise et le monde des affaires une partie de ces cours sont assurés en anglais et notamment par des enseignants de Maynooth University donc sur les trois ans en fait, vous avez 50% de vos enseignements qui se font en anglais et lors de ces deux premières années sur le campus d'Annecy, vous avez aussi deux expériences professionnelles une en management, c'est en d'expérience de vente, qui est donc une mission commerciale, donc c'est un stage de un mois qui se déroule en première année, et ensuite en deuxième année, vous avez un stage juridique de trois mois, donc là l'idée c'est d'aller découvrir ce monde du droit, par exemple dans une étude notariale, un cabinet d'avocat, et donc de, de développer en fait vos compétences professionnelles, parce que c'est ce qui distingue, ce double diplôme, c'est cette euh, professionnalisation et un enseignement aussi qui est euh, pédagogiquement plus euh, pratique euh, que dans les autres euh, doubles diplômes qu'on vous a présentés auparavant. En troisième année, vous avez une mobilité donc, annuelle à Maynooth University, euh, où vous suivez le cours avec euh, les étudiants irlandais, donc, du Bachelor of Arts, Law and Business Management. Donc là, vous avez aussi euh, des cours à la fois de droit et de management. Il faut savoir que parmi ces cours, il y en a qui sont obligatoires, c'est le cas de Law of Equity, Property Law, et ensuite des cours qui sont optionnels, que vous allez choisir. Donc, ce qui permet aussi, alors, tout en gardant un équilibre droit et management, de vous spécialiser à ce niveau-là. Il y a des modules complémentaires qui vous seront proposés aussi par des enseignants de la faculté de droit pour continuer votre apprentissage du droit, du droit français. Alors ensuite, après cette présentation des doubles diplômes, donc vous l'aurez compris, trois doubles diplômes, le euh, bachelor civil law, le euh, LLB et le bachelor droit management. Je vais rapidement vous parler donc, des forces de ces di doubles diplômes et ensuite recevoir, euh, on, on répondra avec mon collègue à vos questions. Euh, première force de ces trois doubles diplômes, c'est l'obtention de deux diplômes en trois ans. Effectivement, faut bien comprendre, euh, vous avez à chaque fois deux diplômes euh, en trois ans, donc des diplômes en fait d'état qui vous permettent euh, d'envisager une poursuite d'études à l'international et une carrière professionnelle à l'international. Euh, c'est euh, là tout l'intérêt euh, de ces doubles diplômes. À tout. Alors, une, pardon, voilà, un suivi personnalisé donc par une équipe spécialisée. Effectivement, vous avez des enseignants qui ont une expérience dans ces pays de, de commune, qui viennent vous enseigner, donc qui euh, sont particulièrement compétents euh, sur ces questions euh, de, de commando et qui vous accompagnent, hein, parce que c'est vrai que dans le cadre de ces doubles diplômes, vous avez une charge de travail supplémentaire et donc euh, euh, on a toute une équipe qui est là pour, euh, pour vous aider et pour vous accompagner euh, dans la réussite. Une pédagogie aussi euh, qui peut être différente euh, de celle qu'on connaît traditionnellement en France, une pédagogie donc anglo-saxonne c'est vrai que les euh, enseignants et notamment on le voit, les enseignants de Maynooth University ont des liens euh, euh, de proximité vraiment avec, avec les étudiants, sont très disponibles pour eux. Et la pédagogie anglo-saxonne, c'est aussi un travail en autonomie. Donc on a vraiment, les étudiants doivent vraiment être autonomes, préparer leurs cours, et ensuite c'est davantage d'échanges et de proximité avec les enseignants pendant les cours. Des effectifs maîtrisés, donc euh, en vue d'un meilleur apprentissage, mes collègues et moi-même nous l'avons souligné, c'est des doubles diplômes qui sont euh, très sélectifs, un nombre de places limitées euh, justement pour euh, que l'apprentissage des étudiants qui ont été retenus euh, se fasse dans les meilleures conditions. Une connaissance approfondie de la common law, c'est un très commun, euh, ces trois doubles diplômes. Euh, vous allez effectivement euh, apprendre ce qu'est la common law, donc ce système juridique, Anglo-américain, c'est la connaissance de la pro common law est très importante quand vous envisagez une carrière à l'international et euh, dans le monde des affaires. Et une maîtrise de l'anglais juridique, bien évidemment, parce que vous avez une, des cours qui sont enseignés en anglais, vous allez acquérir en fait le, le vocabulaire juridique. Donc tout ça vous permettra de, de travailler et de, euh, ensuite euh, à l'international. Une ouverture internationale, vous allez fréquenter des étudiants internationaux pendant votre troisième année, donc tout ça va enrichir vos compétences aussi pour travailler en fait plus tard euh, à l'international aussi. Et ensuite, vous allez profiter du cadre d'une université anglo-saxonne, donc c'est des universités qui sont assez différentes de nos universités françaises. des campus très agréables comme vous pouvez le voir euh, sur les photos, et donc... Euh, dans votre troisième année, vous êtes en mobilité internationale et donc vous allez vraiment être dans cette atmosphère des, des campus irlandais et, et britanniques, ce qui est une expérience très enrichissante et, et très agréable. Et donc maintenant, nous sommes à votre disposition avec mon collègue pour répondre à vos questions. s'appelle la formation de droit à Londres sur Parcoursup je ne trouve que celle de Dublin voilà merci beaucoup pour la, la question la, la formation avec Londres n'est pas offerte sur Parcoursup simplement parce que cette formation a une dimension internationale elle est basée sur des accords qui devaient être signés et les dates de Parcoursup ne permettaient pas au moment où euh, l'ouverture a été faite, il fallait enregistrer notre formation, de la mentionner. C'est ainsi que vous avez néanmoins sur Parcoursup un formulaire à télécharger qui vous permet, en candidatant, de manifester votre intérêt pour la formation avec l'entre. C'est ainsi que votre candidature pourrait être étudiée pour le parcours d'une licence et L. Autre chose aussi, euh, vous avez dans Parcoursup... Euh, euh, un document, je pense que si je ne me trompe pas, les nom n'a pas changé, c'est euh, au sujet de formation motivée en remplissant ce dossier de rubrique, euh, aux de formation motivée, vous pouvez là aussi exprimer votre intérêt pour le LB et votre candidature pourra être considérée pour le LB. Certains étudiants euh, nous, ont nous ont récemment interrogés pour savoir si l'on pouvait candidater pour une formation, et exprimer son intérêt pour une autre formation On pourrait être pris peut-être en second choix. Oui, c'est possible. Um, vous pouvez candidater pour la ben, double licence, par exemple, licence élitienne, mais préciser dans votre formation motivée, dans ce document, qu'à défaut d'être pris, peut-être parce que vos compétences en anglais ne seraient pas jugées euh, suffisantes, vous aimeriez néanmoins qu'on considère votre candidature pour une licence classique. Donc vous pouvez aussi faire cela en candidatant pour la licence, licencier BCL, manifester votre intérêt en demandant à ce que, le cas échéant de l'édition, considérer votre dossier dans le cadre des effectifs BCL qu'on attend à environ 25-30, puisque c'est très sélectif, comme mon collègue vous l'a Récemment, euh, il y a peu de euh, rappel. Une question. Euh, bonjour, je ne comprends pas vraiment la différence entre BCL et LLB. Pourriez-vous me l'expliquer Voilà, la différence, c'est d'abord, disons, c'est qu'il y a du commun. Ce qu'il y a du commun, nous l'avons dit, ce sont ces deux diplômes délivrés, diplômes d'État délivrés par le pays de Common Law, l'Irlande d'un côté pour le BCL et le LLB de l'autre pour le Royaume-Uni. Cela étant la formation au droit, euh, répond à un programme défini dans chaque État. Ce qui fait que si les fondamentaux sont les mêmes, comme en France, on étudie la Constitution, l'histoire du droit, le droit de la personne, le droit de la famille, le droit des contrats, les obligations non contractuelles, ainsi de suite, pareillement en Irlande et au Royaume-Uni, vous trouverez deux programmes spécifiques. Le programme irlandais, sur trois ans, conduit au BCL et le programme britannique sur trois ans post-bac conduit au TNP. Deux diplômes différents, de deux pays différents, mais tous deux pays de common law et obéissant au programme officiel défini dans le cadre de l'état en question. Le BCL, en tant que diplôme des pays de l'Union européenne, bénéficie d'une reconnaissance automatique dans toute l'Union européenne. Tandis que le TNP, anglais quand le Royaume-Uni, a quitté l'UE, il n'y a, a pas de reconnaissance automatique. Il y a reconnaissance, mais vous aurez à suivre la, une procédure telle qu'elle est prévue. Vous ferez connaître ce diplôme-là, par exemple en France, si vous souhaitez poursuivre dans un master en France après avoir obtenu uniquement le LLB et pas une licence. Autre chose aussi, dans le contexte irlandais, le terme LLB est aussi utilisé. Je ne vais pas ajouter à la confusion, en fait. Au Royaume-Uni, le LLB, c'est trois ans. Après, on a le LLM, le Master. En Irlande, le BCL, c'est trois ans. Avant bon, de commencer le LLM, on peut, mais on n'est pas obligé, prendre une année supplémentaire pour passer un LLB, qui n'est pas un LLM, qui n'est pas un Master. C'est un diplôme BAC plus 4, on pourrait dire, mais qui approfondit le BCL et qui ils vont le ils vont, appeler les Irlandais LLB. Donc, il ne faut pas confondre LLB anglais qui est proposé ici en double parcours avec notre licence et le BCL irlandais qui lui est tout autre chose de même que le LB irlandais qui est une année complémentaire qui vient enrichir le BCL sans être l'équivalent de master. La question comment faire un test de langue Voilà pour le test de langue. je sais pas, tu... Oh bah, pour faire un test de langue, vous pouvez euh, aller euh, faire des, des organismes vous, qui proposent euh, effectivement euh, ces, ces tests de langue euh, et donc euh, les joindre après à votre résultat, enfin, joindre les résultats dans votre dossier de candidature. Et ça, oui, juste en, en, très rapidement, tout dépend comment l'a de votre lieu d'habitation. Une recherche très simple, commencez par taper dans Google Test. TEFL ou test TOEIC, vous verrez rapidement apparaître les prochaines dates et les centres qui les font passer. Vous prendrez évidemment le centre le plus près de chez vous et la date qui vous semble vous convenir le plus. En recherchant ainsi, vous arriverez très rapidement à savoir quel centre fait passer, quel type de test au plus près de chez vous. Euh, une autre question sur les tests de langue. Le double diplôme BCL nécessite-t-il un test de langue je répondrai oui, bien entendu ». Le test de langue est, euh, le, on pourrait dire, le gage le meilleur de présomption de maîtrise de la langue anglaise, bien entendu. Quand vous avez un test de langue validé avec un score minimum, comme vous pouvez le trouver sur notre site internet, automatiquement, on considère que vous avez la compétence de la langue et... L'interview qui viendra portera plus peut-être sur votre motivation et d'autres aspects, mais pas la langue. Par contre, si vous n'avez pas de test validé, l'interview qui se passera en anglais portera aussi de manière un peu plus poussée sur la capacité que vous avez à suivre des cours en anglais, à prendre votre anglais, à rédiger en anglais et à, à participer aux séances de discussion orale ou faire des exposés en langue anglaise dans le cadre du parcours. Oui, le test est requis, mais à défaut de test, il y a une interview très poussée qui porte à la fois sur la motivation et sur vos compétences linguistiques. Une autre question sur les tests de langue. Est-il trop tard pour passer une certification en anglais euh, Sinon, jusqu'à quand pouvons-nous le faire euh, La réponse est qu'il n'est pas encore trop tard. Les, les candidatures sur Parcoursup sont ouverte. Jusqu'au 11 mars vous pouvez formuler euh, vos voeux et ensuite jusqu'au 8 avril compléter votre dossier. Euh, donc vous, vous avez jusqu'à cette date pour, euh, pour remplir cette information euh, dans votre dossier de candidature. Le test de langue Cambridge est-il adéquat pour intégrer euh, cette double licence euh, Oui, c'est un test comme le TOEFL, le TOEIC, euh, donc est le, le test de langue language convient aussi euh, aller, euh, comme le disait euh, mon collègue, euh, au plus proche euh, de, de chez vous euh, pour, pour faire ce test de langue. Alors, si notre dossier n'est pas retenu pour le LLB, peut-on être considéré pour l'intégration au BCL sans devoir émettre un autre vœu sur Parcoursup? Euh, donc, euh, non, euh, parce que pour l'entrée, euh, pour candidater dans le cadre du Bachelor Civil Law, que ce soit à Lyon ou à Annecy, vous avez euh, des entrées qui, euh, qui existent sur Parcoursup. Donc, si vous souhaitez candidater à ces doubles diplômes, il faut faire formuler un vœu euh, sur, euh, sur Parcoursup en ce sens. Euh, pour le LLB, euh, comme mon collègue vous le disait, il faut candidater à, à Lyon et à la licence de droit et dans votre Projet de formation motivée, précisez que vous souhaitez rejoindre le LLB. Alors ensuite, ça vous fera plusieurs candidatures LLB et BCL et avec donc plus de chances en fait d'intégrer un de ces doubles diplômes. Tout rapidement, je conseillerais que vous puissiez vous postuler sur le BCL et dans votre projet de formation motivée, manifester. Votre souhait de voir votre candidature, étudier aussi pour le LNP. Au moins, vous êtes sûr que vous avez plus de chances, euh, comme mon collègue l'a dit, d'être pris dans l'un des deux. Visez le BCL si vous avez un doute, mais précisez-nous que vous aimeriez qu'on puisse étudier votre dossier aussi pour le LNP. J'insiste beaucoup sur le LNP parce que nos amis britanniques qui ont quitté l'UE pourraient avoir un élément. Dans le cas du BCL, comme du NB, en première année, comme en deuxième année, vous serez sur place en France, à Lyon ou Annecy. Mais vous serez aussi en même temps inscrit comme étudiant à Londres ou à Maymout. Or, pour être inscrit comme étudiant à Londres, nos amis britanniques exigent, je l'en déjà, puisque leurs services, euh, on pourrait dire flux migratoires ou autres, sont très regardants, pour ne pas accepter dans un double diplôme dès la première année une personne dont on n'est pas sur qu'en troisième année, elle pourra venir, puisque en troisième année, vous aurez obtenir un visa. Maintenant, vous savez, vous allez passer plus de trois mois au Royaume-Uni. Pour vous, donc, ce sera en 2024 euh, bah, Pour eux, non, ce sera en 2024. Voilà, oui. Il vous faudra demander un visa pour Londres. Et dans ce cadre-là... Si, dès la première année, il manquait cette condition pour être ainsi comme étudiant de Londres dès la première année, et qu'il est en France, ça ne sera pas possible. D'où l'importance du test qui est beaucoup plus marqué pour le LLB que pour le VCL où on peut vous rattraper, récupérer, on pourrait dire, par le moyen de l'étranger. J'insiste, pour le LLB, si vous n'avez pas de test validé, mais que vous êtes néanmoins par exemple, un binationale avec une double nationalité dans un des pays de Common Law, le Royaume-Uni vous dispense du test. Vous n'êtes pas britannique, ni binationale, mais vous avez déjà étudié, vous avez été diplômé dans un pays anglophone, peut-être pour le lycée, là aussi, on vous dispense de test. Donc, il y a quelques exceptions que l'on peut prendre en compte, à défaut de test, mais c'est très, très, très réglementé, vous le savez, l'Irlande a la réputation d'être un peu plus ouverte que nos amis, nos très chers amis euh, britanniques. Nouvelle question, pour faire un master en droit des affaires, est-ce que le bachelor civil law peut être un plus Évidemment, euh, pour vous spécialiser euh, dans le droit des affaires et plus particulièrement euh, dans le droit des affaires internationales, d'avoir fait un double diplôme euh, international, euh, ce sera un plus pour justement intégrer un master, même dans une université française, pour, pour vous spécialiser en droit des affaires. Un bon nombre de nos étudiants qui, qui suivent en fait ces, ces doubles diplômes choisissent par la suite de se spécialiser en, en droit des affaires et ont de très larges possibilités de poursuite d'études et professionnelles. Mais, en effet, nous avons même déjà le, le BCL, la première promotion sera diplômée cette année. Mais les promotions d'avant qui n'avaient fait que le double diplôme licencié des commandos, donc avec moins de cours en anglais même que ceux qui sont en BCL maintenant en Irlande, en Troisième année, ceux-là, on a pu les voir être accueillis à bras ouverts dans les masters orientés droit international public et des affaires. Puisqu'au regard de leur parcours, dès la première année, leur capacité à travailler en anglais, c'est très important, en droit des affaires, vous ne pourrez pas y échapper. Pour traiter droit des affaires avec la Chine, le Japon, le Brésil, parler anglais est un plus. Maîtriser le jargon juridique anglais est un surplus, je pourrais dire. Oui, je confirme ce que mon collègue a dit. Faire le BCL est un atout certain si vous visez un master droit des affaires. D'autant que les matières que vous suivez en Irlande, nous avons une matière telle que Trust, equity, en droit des affaires, c'est très utilisé dans les places financières internationales, mais vous, vous, vous aurez étudié ces questions en troisième année en Irlande. Et vous pourrez en parler et travailler sur ce en anglais et en français. Donc, ce sera forcément pour vous euh, un plus euh, de manière incontestable. C'est possible de poser une candidature sur UCLI Lyon avec une licence plus des mais aussi à Annecy euh, sur un bachelor. Euh, bien évidemment, euh, vous avez un nombre de vœux euh, limités euh, sur Parcoursup, mais vous pouvez candidater euh, à la fois à Lyon et à la fois à Annecy sur des entrées euh, différentes. Euh, là, euh, voilà, c'est chaque fois des entrées différentes, donc euh, utilisez-les et vous pouvez formuler autant de vœux euh, que vous souhaitez euh, sur, euh, sur nos formations et voilà, je le redis, mais pour intégrer notre faculté de droit, que ce soit sur le campus Europe à Annecy ou le campus Saint-Paul à Lyon, effectivement on vous conseille de voilà, candidater sur toutes les formations qui vous intéressent pour, pour nous rejoindre. Pour le double diplôme droit et management, un test de langue est-il nécessaire Alors, ça va être une petite différence par rapport au, au BCL et au LLB, on ne vous demande pas de faire un un test par un organisme auparavant ou alors euh, euh, ou, euh, une interview. Mais en fait, vous aurez un entretien euh, euh, avec euh, donc un enseignant de la faculté de droit et un enseignant de l'ESDS. Et euh, lors de cet entretien, on va euh, vérifier quand même votre aptitude à, à parler euh, anglais. Et euh, ensuite, euh, dans votre dossier, on va voir les résultats que vous aurez obtenus. Hein. En anglais. Donc, on va évaluer votre niveau d'anglais euh, légèrement euh, différemment, mais l'objectif euh, est ici euh, le même, c'est-à-dire euh, il faut avoir un niveau B2, c'est-à-dire le, le niveau qu'on doit avoir euh, en sortant euh, du lycée euh, si, euh, si vous aviez euh, un niveau euh, correct euh, d'anglais. Quels sont le nombre d'étudiants en BCL ou LLI alors pour ce qui est euh, du BCL à Lyon, euh, l'entrée euh, sur le parcoursup prévoit 60 euh, places euh, et à Annecy euh, on va être à 15 places. Pour le LLB, euh, il me semble qu'on a 20-25 voilà candidates places euh, qui, qui sont ouvertes pour pour ce double diplôme. Donc 60 pour le BCL Lyon, euh, 15 pour le ainsi et 20, 25 places pour le LNB, euh, donc aussi à Lyon. Est-il possible de suivre cette licence avec la prépa IEP euh, Non, bah, enfin, peut-être que ça doit être possible, mais euh, peut-être pas conseillé dans le sens où euh, un double diplôme, vous avez déjà une charge de travail euh, importante, euh, vous avez donc les cours de la licence, vous avez et des cours supplémentaires. Et donc en fait, euh, ajouter à cela la prépa IEP, vous allez vous euh, multiplier. Et le risque dans ce cas-là, c'est de réussir euh, pas grand-chose. Euh, donc euh, il vaut mieux euh, si vous faites un double diplôme, vous avez déjà voilà un, une charge de travail importante. On vous accompagne pour réussir, mais euh, vous ne pouvez pas. Euh, ajouter en fait un autre parcours à côté de la prépa IEP parce que vous allez avoir un volume horaire hebdomadaire de cours qui sera trop important et pas suffisamment en fait pour réussir vos études. Bénéficie du diplôme des Common Law si l'on si suit le double diplôme avec Mainoot University. Alors, effectivement, si vous êtes dans le cadre du Bachelor of Civil Law, euh, vous suivez euh, les cours euh, du DU Common Law et donc euh, vous obtenez donc la licence de droit en convention avec l'Université Lumière Lyon 2 ou en convention avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc euh, selon votre lieu, euh, selon le campus. Euh, vous obtenez le DU Common Law euh, de l'UCLI et vous obtenez aussi donc le Bachelor of Civil Law de Maynooth University. Vous obtenez en fait... Euh, l'ensemble de, de, de ces diplômes. Donc vous suivez les cours hein, du, DU, du DU Common Law et vous obtenez euh, le diplôme. Alors, combien de places pour le Bachelor 3 Management euh, sur, euh, donc Pour cette formation anestienne euh, euh, il y aura 30-35 places euh, qui sont ouvertes euh, pour l'année universitaire prochaine. Quel est le coût des études en France et de la troisième année en Irlande ou Angleterre Alors, pour ce qui est euh, du coût des études en France, euh, à la faculté de droit, les euh, frais de scolarité dépendent des, de vos revenus euh, fiscaux. Euh, donc, euh, quand vous vous inscrivez, en fait, on vous demande cette information et on détermine dans quelle tranche est-ce que euh, vous êtes. On a euh, 12 euh, tranches. Euh, qui euh, lisent les frais de scolarité euh, selon vos revenus. Euh, dans le cas d'un double diplôme, vous avez euh, des frais euh, supplémentaires euh, pour euh, donc le par année, euh, donc, euh, pour le Bachelor of Civil Law. Euh, il me semble que de mémoire, on est euh, sur les 1 500 euros. Et pouvez, euh, sur le site internet, vous trouverez une confirmation. Euh, pour le LLB... Euh, le LB, la tarification est légèrement différente et euh, plus conséquente, puisque les diplômes, euh, vous savez, les études universitaires au Royaume-Uni sont euh, plutôt chères, il faut le dire, hein, et en droit en particulier. Et, euh, soit faire de ma part, sur les deux premières années, euh, je passe le contrôle de mon collègue de la communication, c'est 15, 4 c'est bien voilà, cela. c'est-à-dire 15 kilos euros pour chacune des deux premières années sur place à Lyon, puisqu'il y a la partie euh, enseignement dans le cadre de la maquette licence lyonnaise incluse et la partie relative aux quatre cours par semestre euh, dispensés par les collègues euh, britanniques en partie en distanciel et en partie sur place euh, à Lyon, soit 25 heures pour chaque cours plus une quinzaine d'heures de euh, travaux dirigés. Voilà ce que je, que je pourrais dire. Pour le BCL, euh, comme mon collègue l'a dit, hein, nous avons... Euh, pour les deux premières années à Lyon, il y a la tarification licence classique, que vous payez bien entendu normalement en tant qu'étudiant licence française. Vous payez aussi le frais correspondant au euh, diplôme universitaire common que vous suivez. Et il y a un frais pour votre inscription à MyLoot en première et en deuxième année, c'est à peu près une centaine d'euros. Et en troisième année, c'est une tarification différente puisque vous serez principalement étudiant à Maymouth, vous principalement à Mayout et une somme bien réduite correspondant à, à peu près la moitié de ce que vous aurez payé à Lyon si vous étiez resté sur place à Lyon pour votre scolarité. Mais tous ces éléments détaillés, vous les trouverez sur les pages internet de chaque programme dans la rubrique tarification. Les éléments sont précisés. Et si vous avez des questions sur ce point précis, par rapport notamment aux bourses éventuelles, par rapport notamment à un certain nombre d'exonérations possibles que notre directeur et voyait un peu consentir, ou l'université, n'hésitez pas à revenir vers nous avec euh, des questions plus précises et forcément plus personnelles puisqu'il sera question d'étudier vos revenus, euh, revenus fiscaux et de voir euh, comment est-ce que euh, ces euh, mesures peuvent être mises en place. Merci euh, pour euh, cette journée puis... Euh... À bientôt pour le reste des conférences et sur nos campus, l'année prochaine, on l'espère.